Bonjour mes chers élèves, de C1, deuxième année primaire. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Jocomélexifi. D'abord, bonnes vacances Alors, pendant ces vacances, on va voir quelques histoires et quelques exercices à faire. Alors, là, au mot de la classe CO1, je vous présente, je vous présente, lecture suivie, lecture suivie, je choisis pour vous, nouvel épisode 2, Jérôme et Badabo, Jérôme et Badabo, allons-y, on va découvrir ensemble cette nouvelle épisode de Jérôme et Badabo. Voici un nouvel épisode de Jéromine et Badapoum, épisode 5. C'est la suite de la page 46. Les parents de Jéromine croient vraiment que Badapoum, ce dragon, est vraiment agressif. Mais non. Jéromine ne pense pas à cela. Jérômeine a bien deviné où il se trouve Badaboum Aussi, il a tel de rire quand elle aperçoit au bout de la lait Badaboum en train d'accrocher aux chaînes des filets contenant Balourdo. Alors qui est Balourdo C'est un chasseur de dragons. Et tous les autres chasseurs. Et tous les autres chasseurs de dragons. Un Badaboum heureux qui lance à sa copine. Dès qu'ils auront compris que je suis un dragon inoffensif, c'est-à-dire que je ne suis pas agressif, je les délivré. Alors, tout simplement, les, les parents de Jérôme croient que ce dragon est vraiment agressif. Donc, dès qu'ils auront compris que je suis un dragon inoffensif, je les délivré. En attendant, c'est ce que l'a dit viens vite, mes parents ont décidé de t'adopter. Alors, il parle à Badop. Le roa, le Badabou en voyant dans le ciel des gerbes de J. Alors c'est-à-dire, il accepte d'être adopté par les parents de Jérémie. Alors écoutez maintenant, mes chers élèves, et appréciez avec moi la suite de l'histoire. Alors on sait déjà que les parents de Jérémie l'acceptent, mais Puisqu'ils ont accepté par bon cœur. C'est ce qu'on va voir d'après cette histoire. Jérôme, Jérôme, arrête de pleurer. Jérôme, Jérôme, arrête de pleurer. Jérôme, papa a raison. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la mère qui parle ici. Jérôme, papa a raison. Il n'y a pas d'autre solution. Nous aussi nous sommes très tristes, ma chérie. Mais on ne peut pas le garder. Elle parle bien sûr de Badabou. On ne peut pas le garder. On ne peut pas garder ce badabou. Mais, mais, il vous a sauvé la vie. C'est Jérôme qui parle. Mais, il vous a sauvé la vie. C'est vrai, Jérôme. Sans lui, sans lui, vous serez encore suspendu à votre chaîne. Et moi, je serai orpheline. En plus, il est gentil. Et c'est mon copain. Ici, s'en va, moi je. Jérôme, calme-toi. Tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que ce pas fait bêtise. Après bêtise. Depuis 15 jours qu'il vient avec nous. Et là, ce ne sont pas de grosses bêtises. Alors, elle a éternué. Et là, éternué. Elle a éternué. Regardons ici. Elle a éternué et inondé le salon. Mais, mais, elle était enrhumée. Il a ri c'est fort que toutes les vitres de la maison se sont brisées. Ce n'est pas sa faute, c'est Balourdou, c'est déchiré le pantalon en sautant de son filet. Alors il a ri, tout simplement. C'est fort. Alors ce n'est pas, pas sa faute, c'est Balourdeau, c'est déchirer le pantalon en sautant de son filet. On ne dit pas que c'est sa faute, Jérôme, Mais hier, hier, il a broté. Regardez les Il a broté toutes les fleurs du jardin et même celles des rideaux du salon. Et il avait faim. Il vaut mieux qu'il soit herbivore que carnivore. Elle avait faim et il vaut mieux qu'il soit érévévant que carnaval. Et mamie, grand mamie, quand Badaboum lui a ouvert la porte, elle a eu tellement peur qu'il s'est évanoui. Il a fallu appeler les pompiers pour la ranimer. Ça veut dire ranimer mamie, grand-mère. Quand il les a vus, Badabom a craché une rafale de casserole. C'est-à-dire les pompiers. Et ils avaient pris pour des chasseurs. Et les avaient pris pour des chasseurs, tout simplement. Est-ce que c'est une. Est-ce que c'est est sa faute? Peut-être, mais ils ont eu trois blessés. Ça veut dire, je parle ici des pompiers. Non, non, Jérôme, cela ne peut plus durer. Hein? Mais papa, je te jure que Badaboum ne le fait pas exprès. C'est bien ça. Le plus grave, ma petite fille, Badaboum fait des bêtises sans se rendre compte. Non, le plus grave, c'est qu'il va mourir si on ne le garde pas. N'exagère pas, Jérémy. Je pas. Je n'exagère pas. Les chasseurs de dragons ont promis de le laisser tranquille tant qu'il vivra chez nous. C'est parce qu'ils ont fait cette promesse que Badaboom les a libérés. Mais si tu mets Badaboum à la portée, ils vont le tuer. Il, ça veut dire les chasseurs, et le, c'est Badaboum. Tu sais, Badaboum est assez grand pour, pour se faire tuer. Non, et non. Papa, je t'en prie, laisse-moi une semaine. Je veux le dresser. Je vais lui apprendre ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Oh, s'il te plaît, une toute petite semaine. D'accord. Jérôme, tu as sept jours, pas un de plus. D'après le Poche, un dragon encombrant, collection lecture en tête, c'est drape jeunesse. Attendez la suite, passons, sans Je viens de vous raconter épisode 5 de Jérôme et pas Vous pouvez trouver cet épisode passons du livre L'arbre Merci et au revoir.